Alors le festival Le Temps des communs, c'est une deuxième édition, puisqu'il y a deux ans nous avons déjà eu le festival Ville en bien commun, on l'a rebaptisé cette année. C'est un festival qui se tient dans toute la francophonie qui est un festival auto-organisé et distribué, c'est-à-dire que tous ceux qui se reconnaissent dans les communs, qui ont l'impression de participer au, à l'émergence et à la consolidation des biens communs, peuvent monter un événement pendant ce festival. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 300 événements environ dans 7 pays et environ 70 villes. L'objectif du festival Le Temps des communs, c'est de donner de la visibilité à cette troisième voie, on peut dire, à côté du marché et à côté du public, de l'action publique, il y a de plus en plus de collectifs de citoyens qui s'organisent pour répondre à des problématiques, pour construire des ressources qui vont être partagées et pour construire aussi des gouvernances qui vont permettre à des ressources de fructifier. Donc c'est une alternative et les « commoners », comme on les appelle, ceux qui se reconnaissent dans les biens communs, euh, essaye de changer nos lunettes en fait. Ne, notre pensée est enfermée depuis plus de deux, deux siècles dans une pensée binaire entre marché et État, et nous pensons que à côté du marché, à côté de l'État, les communs ouvrent une troisième perspective qui est probablement une des manières les plus intéressantes aujourd'hui de répondre à des grands enjeux auxquels nous sont, sommes confrontés, comme les questions de la transition euh, écologique par exemple, mais pas que. Aussi la question du renouvellement démocratique. Et euh, c'est ce, cette aspiration, ce bol d'air à la fois intellectuel mais pas que intellectuel, aussi un bol d'air sur le, sur le terrain puisque ces communs s'ancrent dans des pratiques, des pratiques qui sont construites de façon ascendante, c'est ce bol d'air que nous essayons de mettre en visibilité à travers le festival. Alors moi j'ai participé à deux ateliers, un atelier où il était question de faire le lien entre l'étude des communs et la philosophie et ce qui me semble intéressant là c'est de dire les communs sont certes une pratique de bas en haut, qui émerge à partir d'expériences concrètes, de mise euh, en situation, mais euh, le, le besoin de philosophie, le besoin de théorie, le besoin de penser reste présent. Et puis j'ai participé à l'atelier sur les communs urbains. Et là j'ai découvert des choses très très intéressantes, notamment le, la capacité à organiser de manière autogérée l'espace, avec des, une, des agricultures urbaines, avec l'idée d'avoir des lieux dans la ville qui permettent de faire baisser l'empreinte écologique par le co-recyclage, par l'accord entre les gens et l'investissement de volontaires là-dessus. Et puis j'ai aimé la, la découverte et la présentation du Community Land Trust France qui commence à s'installer avec l'idée qu'on va pouvoir extraire le, le foncier urbain de la spéculation. On a parlé de biodiversité et de l'apport des communs euh, dans la préservation de la biodiversité. Et mon propos a été en fait de montrer comment aujourd'hui un aliment nous apprend sur le monde, sur la tension actuelle du monde et sur la tension qui anime et traverse les sociétés. Un simple raisin que l'on mange quelque part à Dakar ou à Calcutta. Et ce que nous essayons de faire précisément, c'est à partir de l'alimentation, essayer d'apprendre le monde et en apprenant le monde de voir ce qui ne va pas, et par rapport à ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous pouvons faire en termes de choix. Je suis venu parler d'un projet qu'on a mené dans une collectivité en Ile-de-France, dans un territoire qui s'appelle la Plaine-Saint-Denis. Le projet s'appelle « Données communes ». Il vise à comprendre comment on peut coproduire des services basés sur des données, ce qu'on appelle des data services », en faisant collaborer ensemble des acteurs publics, des acteurs privés, les citoyens, les entreprises d'un territoire, euh, donc des producteurs de données, des usagers de la donnée, des usagers producteurs de la donnée, euh, pour répondre à des besoins qui sont très spécifiques à ce territoire. La congestion dans les transports en commun, la congestion automobile, euh, les questions de développement économique du territoire, ce sont des sujets que les communs peuvent adresser aujourd'hui et peuvent proposer des solutions innovantes, plus efficaces que les solutions dites patrimoniales, pour, euh, pour les citoyens, au final. La loi n'est pas euh, d'appréhension immédiate. On, personne ne connaît la loi, alors que ni n'est censé l'ignorer. Et donc, même pour les juristes, on n'a pas accès au texte, à la jurisprudence qu'il nous faut pour traiter nos dossiers. C'est aussi paradoxal que ça. Alors, le, le, la, le commun des mortels, encore moins. Du coup, euh, du coup, il y a toute une initiative qui est portée notamment par la DILA, qui est la Direction de l'information légale et administrative, et puis par l'association Pau de l'eau, qui est de dire voilà, il faut ouvrir le droit en ouvrant, en commençant par ouvrir les données juridiques. Et puis, lorsqu'on a ouvert les données juridiques, est-ce qu'on peut organiser une co-création? une co de services autour de ces données. Lorsque la donnée est ouverte, peut-être que des opérateurs privés peuvent se l'approprier pour créer un service autour de la donnée, un service juridique ou pseudo-juridique euh, que n'offre pas peut-être l'État quand il délivre de la donnée. Euh, lorsqu'on ouvre des données relatives au droit de, de saisir les tribunaux le droit de, de pouvoir régler ces litiges euh, par la médiation et la résolution alternative des conflits il peut y avoir des, des, des sites, des start-up du droit qui, qui vont pouvoir monter euh, un centre de résolution des, con, des conflits dématérialisé ce qui est très intéressant, c'est qu'on est venu parler d'un truc et puis après, avec les gens qui participaient à l'atelier, on a parlé de toute autre chose. C'est-à-dire, au début, on était venu parler, nous, de qu'est-ce qui, dans l'infrastructure d'Internet comme réseau ou dans les appareils dont on sert pour y accéder, euh, qu'est-ce qui a un statut de commun au sens où ça appartient vraiment aux usagers et, et ils peuvent y, y contribuer, ils peuvent agir dessus, ils ont le contrôle et qu'est-ce qui n'est pas comme ça Ensuite, les préoccupations euh, se sont déplacées euh, à cause des interventions des autres participants qui, parce que, on avait parlé de la difficulté à faire choisir aux gens les infrastructures ou les outils ou les usages qui relèvent plutôt des communs. Et la question s'est posée, pourquoi il y avait cette difficulté Et on a eu une grande discussion sur les conditions matérielles et sociales de, de ce choix. Est-ce qu'il fallait le comprendre comme un problème individuel ou comme un problème collectif Est-ce qu'il fallait agir au niveau politique pour créer des dispositifs obligatoires ou au contraire conscientiser chacun ou à un niveau intermédiaire C'est une discussion absolument passionnante à mon avis, mais tout à fait imprévu par rapport au sujet de l'atelier. Oui, c'est-à-dire que quand on a parlé effectivement d'infrastructures et de protocoles et de logiciels, on a fini par parler des verrous euh, que, que ces, euh, ces dispositifs-là représentaient, mais un dialogue avec euh, quels étaient les autres niveaux de verrous, donc euh, le niveau d'engagement de, de, politique, le niveau d'engagement social, le niveau de modèle économique et de marché. C'était euh, bien, mais c'était pas ce qu'on avait prévu au début. Il enfin, faut savoir choisir la, la... <rire> bien ce sujet. -là de début être flexible pour la suite. Alors aujourd'hui, on est venu pour parler de la protection sociale. Euh, on s'est donné, je pense, en tout cas on a essayé de se donner une perspective sur le droit social en général, c'est-à-dire le lien entre la protection sociale le travail au sens, son plus, au, à son sens le plus étendu et la question euh, du maintien de la société euh, comme une société de vivre ensemble et une société euh, où, avec le moins d'inégalités possibles, c'est-à-dire avec le plus de justice sociale possible. Euh, évidemment, euh, c'est des questions très complexes qui méritent un travail à plus long terme, mais je pense que ce qui a été intéressant, c'était de travailler la protection sociale comme protection de la société par elle-même et donc des individus qui se protègent les uns les autres et qui protègent leur vie ensemble. Et pour ne pas faire une redite, je vais plutôt peut-être aller sur le côté aussi, euh, puisque là c'était le côté très offensif qu'on a essayé de travailler, en disant que justement, à travers aussi cette logique des communs, mais reliée à d'autres logiques comme l'économie solidaire, comme justement ces logiques associationnistes, comme la question autour de la démocratie, il y avait une nécessité d'avoir une pensée offensive par rapport à la protection sociale, mais il y a aussi toutes les alertes qu'on voit aujourd'hui avec une privatisation assez forte euh, du champ social aujourd'hui, et notamment de nos protections sociales, de nos droits sociaux. Donc euh, voilà. C'est aussi, à un moment donné, je le disais en début d'atelier, s'inscrire dans d'autres combats, qui sont les combats contre le traité transatlantique, par exemple, aujourd'hui, ou contre des formes de privatisation très fortes qu'on voit au niveau européen, par exemple. Je pense, alors aussi au regard de ce qui s'est dit aujourd'hui, que le lien entre protection sociale et bien commun euh, se fait beaucoup, euh, sur justement cette notion de préserver un vivre-ensemble et que chacun doit se sentir concerné par ce vivre-ensemble et que sans protection sociale, c'est-à-dire sans euh, une garantie des droits fondamentaux euh, qu'on connaît, euh, qu'on peut traiter par ailleurs hein, de souveraineté alimentaire, d'accès de, de, aux soins, d'accès à l'école et surtout une, une émancipation de l'individu, c'est-à-dire sa capacité à vivre libre dans une société donnée. Euh, je crois que, le, le, ce que ce qui est travaillé à l'intérieur des communs sur les questions de gouvernance et de partage des ressources et ce qui est travaillé à l'endroit de la protection sociale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on redistribue ces ressources dans une logique d'équité, je crois que c'est le lien peut-être le plus fort que j'y vois en tout cas. Et bah pour aller <rire> de la même manière peut-être un petit peu au-delà de, de, de, de ce que dit Laura, il y avait toute cette notion de euh, voilà, de, de, de, de la capacité aussi de se réinterroger dans nos catégories de pensée, donc de réinterroger ce que c'est le travail aujourd'hui et de comment on, on organise ensemble cette question du travail aujourd'hui dans la société. Est-ce que la protection sociale et les droits sociaux doivent être liés à cette logique de rémunération ou à cette logique de travail Est-ce qu'elle est plus large que ça Et comment en effet on, on se réinvestit parce qu'on sait qu'on est dans une évolution, on sait qu'on est dans des transformations sociétales importantes, sans oublier la dimension internationale qui a été aussi citée au niveau de l'atelier, donc c'était pas seulement franco-français, hein, évidemment, comme la logique des communs euh, l'exprime. Euh, c'est voilà, c'est comment on réinvestit ça en y apportant l'évolution avec euh, toutes les garanties que Laura euh, que Laura donnait sur la question des droits fondamentaux et de la participation, euh, de la participation de tous. Alors, on est venu en fait pour euh, parler de la question de la réciprocité au sein euh, des communs. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est que les entreprises, les grandes entreprises, peuvent réutiliser des communs sans forcément qu'il y ait un retour au commun. Et donc on a envie de poser cette question-là. Comment est-ce qu'on pourrait organiser des formes de réciprocité, du retour au pot commun qui doit se faire et qui peut se faire bien souvent au niveau juridique, mais qui se fait encore très rarement au niveau des flux financiers. Et donc comment créer des cercles vertueux qui permettraient de maintenir l'ouverture des communs tout en permettant de les financer et d'en garantir la pérennité. Je suis venu parler de la gestion des déchets en commun et plus précisément de comment on peut construire une stratégie zéro déchet euh, qu'on considère comme un bien commun. Euh, ce matin, je suis venu euh, justement présenter différentes façons de raconter une expérience scientifique. On a vu que dans l'histoire des sciences, Raconter transmettre ce que des savants, un peu à travers le monde, ont trouvé, ont imaginé, ont compris, était essentiel pour l'avancement du bien collectif. Et c'est ça qu'on essaie de raconter aujourd'hui euh, sur un wiki débrouillard, ou euh, sur, un, enfin, sur un wiki, ou avec de la vidéo. Comment est-ce qu'on a vécu collectivement, on peut le transmettre à d'autres. Donc on essaie de prolonger cette, humblement cette petite histoire. Alors, d'un sujet un petit peu technique, a priori, qui est une norme documentaire pour décrire les débats publics et les concertations publiques et les consultations publiques en France. Derrière ça, en fait, se cache derrière un petit outil qui paraît anodin ou très technique documentairement, pas mal de questions sur l'open government, la transparence démocratique, la mise à disposition des données pour la connaissance du citoyen. Alors, le thème était ce que la philosophie peut nous amener à comprendre des biens communs, et pour ce qui me concerne, il s'agissait de parler euh, principalement de Ostrom, dont j'ai parlé, et du philosophe allemand Jürgen Habermas, Habermas qui en fait euh, a mis euh, en exergue le fait que, euh, eh bien, euh, la coordination d'action voulait dire s'entendre avec autrui, et qu'est-ce que voulait dire s'entendre avec autrui Ça demandait des conditions qu'il fallait réunir. Si vous passez un accord avec autrui, eh bien vous devez être d'accord sur un plan d'action, ça c'est le côté objectif de la chose. Vous ne vous adressez pas à n'importe qui pour monter votre projet, votre plan d'action, ça c'est le côté normatif. Et puis vous avez confiance dans la personne, il ne va pas ou elle ne va pas vous mentir, et ça c'est... La norme subjective, disons la sphère subjective, donc euh, voilà, norme objective, normative, subjective, et ça c'est des conditions a priori, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'entente avec quelqu'un, que ce soit une personne physique ou une personne morale, si ces trois conditions simultanément ne sont pas remplies. Je suis venue parler sur la, le panel autour des communs urbains et de l'engagement citoyen, et dans ce cadre-là, en fait, je suis venue parler d'une expérience que j'ai eue à Auckland, où je suis allée faire un reportage sur une communauté qui est là-bas et qui, justement, s'est montée autour de ce principe de commun. Communauté à Auckland, très particulière, qui s'appelle Omnicommons. Qu'est-ce qui est si particulier C'est qu'ils ont récupéré un lieu dans lequel un certain nombre de collectifs se rassemblent et collaborent, des collectifs qui vont à des choses qui sont artistiques, à du do biologie donc de la recherche citoyenne, à euh, du média participatif, et qu'ils ont essayé de mettre en place un certain nombre de méthodologies et de process pour euh, avoir une structure d'organisation et de gouvernance horizontale, euh, pouvoir euh, se battre en faveur de la justice sociale, et euh, un certain nombre d'autres points hein, comme ça, et donc avoir un pôle très particulier, et de mutualiser, et de réfléchir sur des, des solutions concrètes qu'ils expérimentent à l'heure actuelle pour faire commun. Je dois avouer que la, la, la chose la plus intéressante que j'ai entendue, c'est-à-dire celle que je ne connaissais pas du tout, c'est qu'en effet, euh, les réseaux de Remix des Commons ont euh, commencé à collecter plein de différentes définitions ben, à peu près ce que vous venez de me poser comme question, de, de faire une définition des de biens communs ou des communs. Et comme moi, dans ma recherche, depuis, depuis longtemps, j'ai bien l'impression qu'on a une grande variété de définitions et d'approches, et ça m'intéresse beaucoup. Donc je suis très contente de savoir qu'il y a déjà une sorte de, de base de données qui vient d'être créée, qui est en cours de création et, et je trouve que ça, ça pourrait ouvrir pas mal de, de, de débats et de, de, ça devrait ouvrir vraiment euh, la possibilité de bien réfléchir à ce qu'on voit, à ce qu'on a en commun par rapport au commun. <rire> On était un peu entre juristes quand même, c'était un, un atelier euh, qui se posait la question de savoir si le droit était le vecteur des communs. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que même entre juristes qui pratiquons les communs, on a énormément de mal à définir et à se mettre d'accord sur des principes de fonctionnement. On est au tout début, on est à la préhistoire peut-être. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire qu'on crée ensemble un droit des communs. Disons que j'ai été beaucoup frappé par dans cet atelier par la des débats et j'ai senti en fait euh, un engagement plein, total où les gens euh, mettent leur, euh, se sont engagés, ils s'engagent, ça a donné des clashs, mais ces clashs euh, n'ont pas euh, généré on va dire des divorces, au bout du compte on s'est entendu euh, sur ce sur quoi on peut faire des parts ensemble et ce sur quoi les uns et les autres ont estimé que l'autre n'était pas peut-être suffisamment encore mûr, etc. Mais en tout cas, on a compris qu'il y a un horizon qui se lève quelque part et il faut aussi se lever pour marcher vers cette direction. Ben déjà, j'ai été entourée de personnes qui, euh, qui connaissaient déjà un petit peu le sujet et qui n'avaient qui qui pas choisi l'atelier par hasard. Et finalement. Euh, c'est assez, euh, c est, c est pas si fréquent que ça. Euh, parfois, euh, on, a, on est face à des gens qui viennent par curiosité. Là, là c'était vraiment avec une intention. Et donc, euh, c'est donc ça qui m'a interpellée au départ. Et, euh, et des gens qui étaient face à une problématique concrète et qui avaient envie d'avoir une nouvelle approche pour l'aborder. Et donc, euh, donc, je pense que c'est la meilleure des configurations parce que dans ces cas-là, on peut, on peut discuter vraiment de euh, quelle est la prochaine étape et comment on passe à l'action. Et donc, c'est très... Très bonne expérience. Voilà. Cet atelier euh, a fait rencontrer, je pense que euh, justement la circulation de la parole euh, se manifeste d'une façon très particulière dans ce festival Le Temps des communs, puisque non seulement euh, nous avons des, des questions juridiques, euh, des questions économiques, euh, des questions existentielles, euh, comment puis-je savoir euh, ce qui a lieu exactement lorsque tel dispositif se trouve implémenté et il me semble que l'un des défis qui précisément va nous prendre non seulement du temps mais des concepts et peut-être le retour à des concepts très fondamentaux, c'est d'essayer de rendre global ce combat. Et peut-être un autre point positif, c'est qu'on avait une diversité en fait de personnes, à la fois euh, du champ recherche, des professeurs, euh, plutôt anciens syndicalistes également, euh, des par contre des jeunes entrepreneurs ou des jeunes travailleurs euh, euh, voilà, qui étaient aussi présents euh, au sein de coopératives, de réseaux associatifs également. Donc il y avait quand même ce, voilà, cette, cette envie de travailler tous ensemble, même si on vient d'environnements ou de monde un peu différents, autour de cette question de la protection sociale comme un commun, euh, et rien n'est réglé, évidemment, c'était le début d'une discussion, mais il y avait vraiment cette envie de continuer et d'offrir des perspectives, donc c'est aussi ce qu'on va essayer de faire sur 2016, enfin, en tout cas dans la suite, essayer de prolonger euh, ce temps de débat et, et ce travail. Alors l'atelier pour l'instant il est, il, il est en démarrage, donc pour l'instant on s'est adressé aux, aux personnes en leur présentant un certain nombre de pistes et puis en posant les enjeux euh, de la question. Après ce qui m'a frappé c'est la, la grande maturité en fait des gens qui sont là, euh, on sent que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a un public qui a l'air assez divers, c'est-à-dire pas que des gens qui sont vraiment dans les communs euh, traditionnels numériques, c'est-à-dire logiciels libres, euh, mais qui euh, aussi viennent euh, de, de communs de la terre, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à l'écologie énormément. Et puis des gens qui visiblement sont issus et euh, euh, connaissent très bien les alternatives des années 70, 60, même avant, euh, pour euh, justement les reconnecter à ces questionnements très contemporains, très numériques. Et donc c'est intéressant de voir cette continuité euh, qui euh, s'exprime aujourd'hui à travers cet atelier. Oh, ce que j'ai adoré, c'est euh, la réaction des gens, parce qu'on a présenté une expérience, euh, on a présenté une manipulation avec Arduino, qui est une carte électronique, et on leur a dit, bah, maintenant qu'on vous la présentée rapidement, à vous de décrire ce que vous avez fait. Les gens étaient surpris en se disant, on n'est pas prêt, con... on n'a pas vu les tenants, les aboutissants. Et finalement, ce changement de regard, en disant, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est votre regard neuf et votre compréhension de ce qui s'est passé, qui va être riche pour d'autres personnes, était fondamentale. Ils se sont dit, il n'y a pas que le professeur qui a le droit de transmettre, moi aussi je peux transmettre, et mon niveau de compréhension sera utile pour d'autres. Ça, ça m'a touché. Donc cette participation très diverse pour nous est un, un point très très positif et aussi la diversité dans la composition même de la journée puisque euh, cette vingtaine d'ateliers on a pu traiter des sujets aussi bien euh, que l'internet comme un bien commun, donc des sujets plutôt du côté du numérique mais aussi des sujets du côté de la ville comme un commun, comment on construit des communs urbains ou encore euh, des sujets comme blockchain qui est a priori un sujet très technique mais qui en réalité est un, un outil au service de communautés qui veulent échanger différemment. Bref, je n'ai pas le temps de, de décrire les, les, les 24 thèmes abordés aujourd'hui, mais cette diversité des, des petits collectifs qui sont mis en place tout au long de cette journée sont en fait le reflet d'une diversité beaucoup plus grande, qui est la diversité des communautés porteuses de communs.